Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aller euh, chercher de l'information, donc des données, à partir de mon Lego euh, Spike Prime. Je vais commencer par connecter mon robot que j'ai construit. Donc, c'est un petit robot qui va se déplacer et qui va collecter euh, des distances en fonction, avec euh, son capteur de distance. Pour l'exemple ici, j'ai besoin d'activer deux extensions. J'ai besoin d'activer l'extension plus de déplacement et graphique linéaire. Maintenant, je vais commencer ma programmation. Je veux avoir euh, la distance. Donc, pour collecter la distance, je vais aller chercher mon bloc de programmation qui est ici, renseigné. Je vais aller chercher ma distance de mon capteur, donc mon capteur qui est dans le port E. Je vais m'assurer qu'il est dans l'E. Je veux une distance en centimètres, renseignée sur la ligne bleue. Ici, vous allez voir qu'il y a six possibilités, donc six données qu'on peut capter dans la même programmation, au lieu de donner des noms, on a mis une couleur. Donc, ici, c'est la couleur bleue qui va être sélectionnée. On aurait pu sélectionner nos couleurs. Maintenant, pour capter ces renseignements-là, je vais décider de le faire environ cinq fois par seconde. Donc, je vais aller dans mon contrôle, je vais aller attendre ici. Et euh, vu que je le fais cinq fois par seconde, je vais indiquer 0,2 seconde. Tout ça, évidemment, je vais vouloir le faire pendant un certain temps. Donc, je vais aller rajouter ma boucle ici, répéter jusqu'à jusqu ce que, et je vais rajouter un opérateur euh, mathématique ici, pour aller avec un temps en secondes, je vais revenir et je vais utiliser le minuteur de mon graphique. Donc, je vais l'insérer ici, et ce minuteur-là est déjà en secondes. Donc, ici, dans ma programmation, je vais vouloir le faire pendant 5 secondes. Donc, maintenant, j'ai une programmation qui est prête à pouvoir renseigner à tous les points 2 secondes pendant 5 secondes mes informations que je vais vouloir collecter. Maintenant, je vais devoir faire déplacer mon robot. Pour le déplacer, je vais aller en bas dans mon extension « Plus de déplacement » que j'ai activé. Et je vais aller chercher euh, ce bloc-ci, qui est « Commencer le déplacement tout droit à… » Et là, ici, je dois le faire reculer, donc je vais mettre une valeur négative pour la vitesse. Et je vais réduire un peu la vitesse, je vais le mettre à 25 Avec mes moteurs aussi, je ne dois pas oublier de… Euh, de, de dire lesquels moteurs que je vais utiliser. Donc, pour ceux-là, je vais revenir avec les blocs initiales de déplacement. Je vais aller définir mes déplacements ici avec les moteurs A et B pour pouvoir me dire euh, lesquels utiliser pour faire le déplacement. Évidemment aussi, je vais devoir arrêter le déplacement après la collecte de données pour pouvoir le faire. Maintenant, à partir, je pourrais le faire euh, dès maintenant, faire ma programmation mais je vais ajouter quand même quelques blocs au début, juste pour pouvoir initialiser, m'assurer que je n'ai pas des données qui se croisent. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer tout graphique au début. Donc, s'il y a déjà des choses en mémoire, va vais supprimer pour être certain que j'ai les vraies données que je veux avoir ici. Je vais également réinitialiser euh, l'heure du graphique juste avant de commencer pour avoir un minuteur en fonction de mes données. Et également, je pourrais, parce qu'ici, je vais vouloir le regarder euh, sur mon écran direct, je vais le faire afficher euh, la graphique linéaire en plein écran. Et là maintenant, euh, je suis prêt à pouvoir faire ma programmation pour aller voir euh, ce qui se passe. Nous regarderons ensemble dans la deuxième vidéo comment aller collecter les données en exécutant le programme que nous venons de créer.